Noël, cette fête qui se fête tous les ans et que tout le monde attend chaque chacun pour avoir sa récompense. On prépare le sapin, les cookies, les résolutions qui n'ont pas duré 10 minutes et le Père Noël arrive pour livrer les cadeaux et la joie aux enfants. Mais pour cette année, le Père Noël a décidé d'envoyer un autre Père Noël. Nous allons chez le petit Pikman. Un très vieux enfant, qui regarde des vidéos incroyables sur tout et sur n'importe quoi. Le PNC, Je vous Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Père Noël est déjà là. Pris de peur, Big Man se retourna et décida de descendre de la pire façon. Ah Et quand il a vu le sympa et la cheminée, il s'est demandé où était le Père Noël. Pourtant, je l'ai entendu, pensant que j'étais en train d'écouter de des journalistes incroyables. L'étrange Père Noël se rapprocha de l'enfant très discrètement. Et regarda l'enfant. En réalité, l'étrange Père Noël n'était que Jacques. L'enfant, pris par surprise, commença à jouir de toutes ses forces en voyant le Père Noël. Et Jacques se rapprocha de l'enfant et lui ordonna tout ce qu'il souhaitait. Alors, le jeune Big Man commença à dire Ouais, je veux la Xbox One de mes copains, je veux jouer la que je veux son En regardant l'enfant, Jacques commença à regarder s'il était sage ou non. Et quel malheur L'enfant était dans la liste. Et sans hésitation, le Père Noël Jacques hocha la tête en lui faisant oui d'un signe de tout ce qu'il a dit. Oh c'est vrai ça, tout ça Oh merci Père Noël, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Euh, passe le moi vite, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors Jacques commença à reculer et décide de chercher le premier cadeau qu'il a demandé. Tu t'es fait griller mon enfant Oh, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, mais le Père Noël n'avait pas terminé son travail de nuit. Bon c'est pas tout ça mais il faut que je termine mon travail, allez hop hop hop hop hop. Spooky scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Yeah, Spooky scary skeletons. Speak with such a screech. You'll shake and shudder. I want to die. Next door. Oh! Oh! oh. No! Hello! This is Kermit the Frog. Now today I'm going to talk to you about being happy. You big son, oh. stupid rotten monster! You make me so mad I don't believe it! Fuck you! Oh shit! I'm gonna kill you! Who... And... <laughs> <laughs> ...t'a envoyer... ...pour me tuer? Mm. Viens voir ce qu'il y a sur la chaîne MC, s'il y a le oh, c'est toujours la même chose, je préfère l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Dommage qu'il n'y ait aucune chaîne qui mette ce film. Hugo <rire> <rire> Rien bah, qu'en disant Hugo, ça <rire> fait le marais, quoi. La neige étant, son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel. A genoux les petits enfants Avant de fermer les paupières Font une dernière prière